Bonjour, moi c'est Lydia Gabriel, j'ai 24 ans, je suis lyonnaise et j'ai choisi le Master Communication Institutionnelle. Bonjour à tous, moi c'est Coline Bonnet, j'ai 23 ans, je suis originaire de Vendée. Je suis venue ici pour mes études et du coup pour faire un Master Communication Institutionnelle à l'ISCPA. Moi, je me suis dirigée dans la communication institutionnelle parce que je me suis dit que ça ouvrait pas mal de portes et que cette communication-là, on pouvait l'adapter à tout secteur d'activité. Et c'est le cas, donc j'en suis très contente. Comme Colline, j'ai choisi la communication institutionnelle parce que ça nous ouvre des portes dans des grands groupes et puis ça permet aussi de voir toute la communication au niveau 360, donc assez, une vision assez large de la communication. Mon alternance se déroule cette année en. Chez Saint-Gobain, donc c'est un groupe industriel au niveau international. Je suis chez Saint-Gobain Développement qui gère un petit peu la communication interne du groupe, donc basée à Lyon, et les missions sont plus de la communication interne, donc la rédaction d'articles, de newsletters, la création d'affiches un petit peu, mais beaucoup de communication interne pour les collaborateurs. Et moi, de mon côté, donc cette année, je suis au groupe Abysil, donc c'est un groupe de protection sociale qui propose donc, des contrats en santé-prévoyance, en épargne et en retraite. Et donc, je suis à la direction de la communication externe. Et donc moi, à contrario de Lydia, euh, donc, je gère les relations presse, donc euh, communiqués de presse, les outils de veille presse, etc. Euh, les médias, donc on fait des campagnes TV et digitales, donc c'est un suivi avec un planning, etc. Et euh, également donc, de la création de contenu euh, avec euh, la suite Adobe sur les réseaux sociaux, sur le site WordPress, des newsletters. Et également le suivi d'un partenariat avec un skipper en pour le vent des globes. Euh, moi, pour décrire les STPA, je dirais rencontre, apprentissage et bien-être. Je dirais épanouissement, richesse de contenu et futurisme.